Aswang, c'est un film philippin qui est fait pour documenter les violences et les crimes qui sont commis au nom de du combat contre la drogue, et on sait que c'est aussi une façon d'aliéner la population et de la tenir sous son joug. Et c'est un film que beaucoup de festivals se sont euh, arrachés, on va dire. Et on est très content qu'ils aient choisi de venir au cinéma du réel. C'est un film. Euh, oui, c'est vraiment. Je trouve que c'est exemplaire du cinéma militant qui est aussi un cinéma qui ne lâche rien euh, d'une volonté formelle et qui dit vraiment que le fond et la forme, ça va avec.